Aux étudiants de l'UPN, et il y aura de plus pour le transport en commun des étudiants. Peut-être que les sceptiques euh, n'avaient pas tout aujourd'hui, ces choses faites. Et voilà, à bord de cette euh, belle voiture, c'est là où se trouve le Garon de la nation. Aujourd'hui, il a bien voulu utiliser la voiture. Hein. Et c'est toujours beau. Au-delà de la Jeep, aujourd'hui c'est la voiture. Voilà la voiture présidentielle qui est là, très chers téléspectateurs, avec ce, ces belles images hein, de Ado Mujangui, avec la complicité de J.R. Giacchiani, que j'ai l'habitude d'appeler Dieu le Père, et qui a à ses côtés René Nguamou, pour cette, la réalisation. De cette retransmission, d'un moment à l'autre, sera le début de la manifestation. Beaucoup de personnalités ont fait le déplacement du palais du peuple pour assister à cette importante cérémonie. Le garant de la nation, d'un moment à l'autre, va descendre de sa voiture et il y a déjà un comité de la République qui est déjà là pour. Accueillir le président, certainement que nous n'avons pas encore les images, certainement qu'on aura le gouverneur de la ville, la province et le Kinshasa, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le commandant de euh, la, la garde républicaine, le commandant de la 14e région militaire, le euh, commandant de la, la, la, la, la police nationale congolaise, voilà. le gouvernement de la nation qui doit être heureux à l'instar de toute cette communauté d'étudiantes qui a fait le déplacement du Palais du Peuple et pour assister à cette importante cérémonie. Nous disions tout à l'heure que non seulement les étudiants de Kinshasa qui sont représentés, mais également d'autres étudiants venus de différentes institutions supérieures et universitaires et qui ont quitté à leur province pour venir assister ici, au Palais du Peuple, cette importante cérémonie, le président va rejoindre la tribune où le fauteuil présidentiel l'attend et ça sera bientôt le début de la cérémonie. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de discours à prononcer. Nous allons suivre les déroulés de la cérémonie qui sera présentée par le protocole d'état. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de l'hommage et le plus déférent. La cérémonie de ce jour concerne la remise officielle de bus Trans Academia, aux étudiants. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Le protocole se présente la façon suivante. Le programme, vous allez suivre tour à tour le mot de bienvenue de Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, l'intervention du représentant des étudiants, le discours de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et les discours de M. le ministre des Transports, Voie des Communications et des Enclavements. Suivra enfin la remise du symbolique des bus trans au ministre des Transports par Votre Excellence, M. le Président de la République. Avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à prendre la parole. Heureux, Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa parce qu'il est au courant et vit au quotidien le casse-tête dans le chef de ses étudiants qui sont au niveau de sa juridiction pour rejoindre les différentes institutions supérieures et universitaires avec l'arrivée des transacadémiens. Ce ah, sera, euh, comme je l'ai dit, une véritable bouffée d'oxygène pour cette catégorie des citoyens euh, congolais qui ont droit aussi euh, à, à un transport décent pour se rendre, euh, suivre les enseignements dans les différentes institutions supérieures et universitaires. Et ce ce le temps. président de la République, États, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorable le président de l'Assemblée nationale et du Sénat Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions internationales, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs, les responsables de diverses institutions civiles et militaires, ainsi que des organisations sociales, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, en vos titres prestigieux et éminentes qualités, camarades étudiantes et étudiants, cette journée du mardi 18 janvier 2022, Restera à jamais gravé dans l'histoire de notre pays où cette nouvelle année débute, entre autres, par la remise d'un premier lot des 100 bus aux étudiants par Son Excellence Monsieur Félix Antoine de Chilombo, Président de la République, chef de l'État, dans le cadre du projet Trans Académie. Ces engins permettront de résoudre tant soit peu punais problème de mobilité de l'étudiant congolais pour aller vers son université ainsi que son retour vers son habitation. Partant de cet avantage accordé à cette couche sociale de la population, les étudiantes et étudiants se permettent à travers ma modeste personne de remercier le bienfaiteur qui se trouve être le chef de l'État. Le projet Transacadémia, initié par l'autorité suprême du pays et qui, hier, était encore un rêve devient aujourd'hui une réalité palpable. Ce qui démontre la prise en compte de l'étudiant congolais dans l'action sociale du président de la République. Je crois pour ma part que les étudiants perçoivent le bien fondé de ces projets qui visent à soulager leurs souffrances en matière de transport et ne ménageront aucun effort pour en faire bon usage, Car ils sont conscients que c'est depuis plusieurs décennies qu'ils n'ont pas bénéficié d'un seul outil de transport leur ralloué par le gouvernement de la République. En outre, j'ai la ferme conviction que dans leur ultime conscience, en qualité de bénéficiaire, les utilisateurs seront le premier protecteur pour éviter tout vandalisme, quel qu'il soit. Ce comportement positif incitera, incitera le président de la République à poursuivre l'exécution de ce projet jusqu'à son objectif final qui est de satisfaire en cette matière des étudiants de toute la République démocratique du Congo. Par ailleurs, j'attire l'attention des gestionnaires de sept envoi à bannir toute pratique de nature à provoquer des climats climat de contestations ou de crise avec les utilisateurs en respectant les itinéraires et les heures graphiques fixées au préalable. Je conseille donc aux uns et aux autres d'assurer une gestion rationnelle et efficiente. Sur ces, au nom des camarades étudiants et étudiants de Kinshasa, j'adresse une fois de plus et solennellement mes remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici présent, pour ces gestes combien élogieux. Que vivent... L'enseignement supérieur et universitaire. Il vous remercie. Il a parfaitement raison, chers téléspectateurs, d'inviter la communauté étudiante, surtout au niveau de sa province, d'en faire bon usage parce que ce sont des bus qui coûtent très cher et qui ont coûté beaucoup d'argent au trésor public. Il a parfaitement raison d'inviter cette communauté dis, à en faire bon usage. Monsieur le représentant des étudiants à prendre la parole. que ces étudiants ne sont pas seulement de la ville province et de Kinshasa, mais ils viennent de partout, des différentes provinces. Donc voici un exemple, par exemple, de cet étudiant qui va prendre la parole au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Il va prendre la parole, c'est un honneur, hein, il va prendre la parole au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Il y a des représentants qui sont venus de différentes provinces et de la RDC, et vous entendez bien sûr euh, ces faux euh, de ces étudiants qui saluent euh, ce geste posé par le chef de l'État. Et nous allons écouter l'un des euh, représentants de ces étudiants de la République démocratique Excellence, du Congo. Excellence, Monsieur concrets. le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec nos hommages un peu différents. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Voix de communication et de désenclavement. Excellence, Monsieur le membres du Gouvernement, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, chers camarades des étudiantes et étudiants, distingués invités à vos titres et qualités remarqués. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, avant de, donner, de parler de vos discours, de vous présenter. La délégation venue de toutes les provinces de la République qui est venue aussi de la présence. Je vous prie, Monsieur le Président, voilà la province, toutes les provinces représentées, avec l'appui du ministre des Transports, je prie l'Assemblée d'applaudir. Et nous remercions le Président, nous remercions le ministre des Transports de nous avoir favorisés. En ce jour solennel de la remise officielle de Bus Trans Académie. Je voudrais tout d'abord glorifier celui à qui nous devons le souffle de vie l'éternel Dieu tout puissant maître des temps et des circonstances par la même occasion je voudrais exprimer à titre personnel ma profonde gratitude à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix Antoine le Ombono pour son accompagnement inconditionnel sur l'amélioration des conditions de vie sociale des étudiants congolais à travers plusieurs dans les établissements d'enseignement supérieur depuis son accession à la magistrature suprême. Je voudrais encore, à travers ces mots, témoigner ma reconnaissance envers le ministre du Transport, Voie des communications et désenclavement, son excellence Cheribé Okende, pour n'avoir ménagé aucun effort afin de concrétiser ces projets tant entendus par la communauté estudiantine. Je ne saurais boucler le chapitre des remerciements sans faire mention au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence Mundo Zengibutondo, pour avoir redressé le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et pour avoir permis enfin la mise en place du système lic licence master doctorat dans toutes les universités et instituts supérieurs et le déclenchement du processus des réformes du, du secteur lesquelles réformes constituent aujourd'hui, sur l'échiquier international, les seuls moyens pour rendre notre formation plus compétitive et répondant aux exigences des entreprises créées des droits congolais et internationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant de la problématique dans les universités et instituts supérieurs, la première pierre posée par votre autorité dans certaines universités pour le lancement des travaux de réhabilitation des hommes de l'installation de la connexion Wi-Fi, de la gratuité des sylabis si souffrent aujourd'hui du mal de son exécution. Pour beaucoup d'établissements d'aujourd'hui, beaucoup d'établissements d'aujourd'hui n'ont pas accès à la connexion Internet Wi-Fi. Et même ceux qui en avaient, l'oligopole, cela n'a été qu'éphémère. Et fort malheureusement, nous assistons depuis un silence cadavérique de l'autorité de régulation des postes de, poste de télécommunications quant à, à ces sujets. Beaucoup d'étudiants ayant reposé leur espoir sur la finalisation des travaux sous-cités, car cela aurait permis d'une part aux étudiants d'améliorer la recherche scientifique et la qualité d'apprentissage axée sur la maîtrise des outils informatiques, et d'autre part aux institutions supérieures d'accueillir avec rationalisation les nouveaux systèmes de formation de numérisation inté intégralement ces secteurs et d'améliorer les qualités d'enseignement ayant souffert depuis plusieurs années de tous ces mots qui en bagrènent ces secteurs Excellence Monsieur le Président de la République la réhabilitation des hommes à l'université de Kinshasa a été faite d'une manière partielle et même avec l'observance de l'exécution à moitié des travaux aucun étudiant n'a jusque là accès à ces locaux aucun étudiant de l'Université de Kinshasa n'a jusque-là accès à ces locaux. Pourquoi? leur patrimoine est un dernier titre du sort des étudiants qui proviennent des provinces ou des pays limitrophes de la RDC. Pour ceux qui est de l'Université Pédagogique Nationale, aucun souffle de démarrage de travaux de réhabilitation. Et les étudiants s'interrogent jusque-là quand à tout ça. Excellence, Monsieur le Président président de la République. S'agissant des conditions sociales des professeurs et des corps scientifiques, des universités et instituts supérieurs, il assiste depuis quelque temps au problème salarial, retard de paiement ou paiement et au manque de respect des engagements pris par les gouvernements pour améliorer leurs conditions sociales. C'est pourquoi... Les élites du pays sont en grève et ont fragilisé le décollement du système LMD. Et ce sont les futures élites étudiants qui en souffrent aujourd'hui. <rires> Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, nous vous adressons un message fort celui de vous accompagner avec patriotisme, détermination et le sens du sacrifice l'état échéant à raison du caractère très délicat, incommensible et multidimensionnel de votre noble mission à la tête de la République démocratique du Congo, à cette période de grandes mutations et de grands défis, tant au plan national qu'international. Excellences, Monsieur le Président de la République, dans l'optique du lancement officiel de la remise des clés pour les pistes de Transacadémia et par l'occasion qui me présente au-devant de vous, les problèmes qui caractérisent le secteur de l'enseignement supérieur requièrent votre attention très particulière dans le sens d'assainir ce secteur afin de répondre aux désirs désidérata et de soulager le mal que connaît chacun des représentants des étudiants, des professeurs et des corps scientifiques. Votre sollicitation auprès de votre autorité en ce sens et de la connexion internet, Wi-Fi et la réhabilitation de nos hommes, Monsieur l'Excellence Monsieur le Président de la République. Vous impliquez personnellement en tant que père de la nation afin de permettre aux institutions universitaires de bénéficier effectivement et intégralement de cette connexion, comme vous l'avez mentionné dans votre speech lors de votre tournée à l'Université Pédagogique Nationale, ainsi, et à l'Institut National de bâtiments des Travaux Publics, INBTP, ainsi que Des conditions de professeurs et de corps scientifiques, de vous impliquer personnellement pour mettre fin à la grève et observer dans plusieurs universités. Un niveau supérieur. Car si cette situation n'est pas résolue à temps, le système LMD n'aura plus de sens d'être. Excellence Monsieur le Président de la République. Au regard de tout ce qui précède, notre dernier souhait s'installe sur la gestion quotidienne de BIS et la participation des universités privées comme bénéficiaires directs du projet. Pour ce qui est de la participation des universités privées, Excellence Monsieur le Président de la République, nous sollicitons que ces étudiants puissent en être bénéficiaires, comme tous les autres étudiants. Aux étudiants congolais ici, dans la salle et ailleurs, nous vous demandons une gestion responsable de ces patrimoines et acquis de génération en génération. Nous vous demandons une attitude positive, quels que soient les problèmes que nous pouvons être confrontés. Et là, Monsieur le Président de la République, nous vous supplions de recevoir également les représentations des étudiants venus de toutes les provinces. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les étudiants congolais, je dis et je vous remercie. chers Il y a une ouverture dans le dire de cet étudiant, à la place de se limiter seulement au niveau des institutions supérieures et universitaires officielles il faut élargir le cercle, même aux étudiants des institutions privées. Je crois que c'est par solidarité qu'il dit ça, et il a parfaitement raison il Effectivement, il enfonce une porte porteuseuse. Le ministre de l'enseignement supérieur, de supérieur de et universitaire à prendre la parole. Et comme l'UCC, l'université catholique, comme l'université protestante également, Et donc on peut euh, étendre ça aux salutistes et aux autres... Euh, on ne pas, pas à l'université qui m'ont dit Merci. Alors maintenant, nous allons suivre, très chers téléspectateurs, le mot du ministre des Transports et de Communication chez les BOPT. le PNPD. C'est lui-même qui aura le pouvoir euh, de gérer et ses bus au travers de ce ministère. C'est plutôt d'un Nzangui. C'est Mwindon Nzangiri, voilà, de l'enseignement supérieur et universitaire, avant Sheri Béokende. Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef d'État, Grand des universités et instituts supérieurs congolais, avec euh, l'expression de mes hommages depuis de faire Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Mes Excellences honorables à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, le 5 mai 2021, quelques jours seulement après l'installation du gouvernement de Wario, son Excellence Félix André Kiseke du mot chef de l'État, effectue une visite sur le site de l'Université Pédagogique Nationale et de l'IMBTP Kishasa. Dans ses entrevues avec les étudiants, le chef de l'État prendra des résolutions et fera des promesses. Et les gens ont dit qu'il a l'habitude de faire des promesses, oui. Mais aujourd'hui, nous sommes à la matérialisation des promesses faites par les chefs de l'État. de faciliter la mobilité des étudiants de Kinshasa et de l'ensemble du pays. Aujourd'hui... Nous donnons officiellement des bus pour les étudiants de la ville de Kinshasa. Et demain, je voudrais bien rassurer les étudiants de l'église de la province, les bus seront dispatchés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les provinces, pour que les étudiants de partout retournent chez eux. Et ce par le chef de l'État qui, aujourd'hui, nous a donné la preuve qu'il est très attentionné de la question des étudiants. Excellence, Monsieur le Président de la République, la cérémonie qui nous réunit ce jour renferme donc une importance toute particulière. C'est donc une grande joie pour le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de voir les résultats de travail collaboratif réalisé entre le ministère des Transports et Voies de Communication et le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire pour matérialiser cette promesse ferme faite par les chefs de l'État. Je voudrais donc ne pas parler beaucoup aujourd'hui, mais rappeler qu'en dehors de cette question, le président des étudiants vient d'épingler aussi d'autres questions qui méritent l'attention particulière du gouvernement et du chef de l'État. Je voudrais donc bien rassurer les étudiants et les membres du comité de gestion que les chefs de l'État est particulièrement attentionné par la question de l'amélioration des conditions de travail et des enseignants et des étudiants. C'est pour cette raison que de cette semaine, de négociations entre le bas syndical du corps enseignant et le gouvernement vont débuter pour que la question du règlement des salaires ou des primes des chefs de travaux qui sont aujourd'hui dérisoires, Trouver et, et dénouement conformément aux accords et aux engagements pris par les gouvernements et les banques éditales. Je voudrais aussi rassurer les étudiants qu'il m'a été donné une mission de pouvoir matérialiser cette question de la gratuité du Wi-Fi au niveau des sites universitaires. Nous savons que nous ne sommes pas encore à un niveau optimal, mais nous nous avons donné au travail pour que demain, les étudiants, pris individuellement, et les sites universitaires puissent accéder à ces wifi. Puisque ces wifi, c'est un instrument nécessaire et bon temps pour nous permettre de basculer de manière sûre vers le système LMD. Ce système qui va nous permettre de pouvoir professionnaliser l'enseignement en République démocratique du Congo. Je vous demande de vous informer que demain, le conseil d'administration des universités va se tenir pour valider les maquettes de formation, le programme de cours LMD qui ont été élaborés depuis maintenant deux mois par des éminents professeurs avec des experts étrangers. Et donc pour la première fois demain, la République démocratique du Congo, après 71, va disposer de programmes harmonisés de cours de toutes les universités. C'est une grande réalisation que le chef de l'État supervise lui-même et il a voulu que demain, les étudiants que nous promigrions aux universités puissent être des personnes prêtes à être utilisées par nos entreprises puisqu'elle a été bien formée. Pour que demain, les étudiants qui quittent la République démocratique du Congo soient directement acceptés à l'extérieur parce que ont a suivi les mêmes cursus et les mêmes programmes que ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada. Donc demain, Désormais, la licence est de trois ans. Demain, les deux dernières années seront ai des années de master. Demain, il faudra seulement cinq ans, entre trois et cinq ans, pour être couronné docteur et non avoir des docteurs comme c'est le cas aujourd'hui, qui ont plus de 60 ans. Je voudrais donc vous dire, camarades étudiants, qu'aujourd'hui, le chef de l'État matérialise la première de grandes promesses. Et je voudrais vous dire qu'au fil et à mesure qu'on avance, nous sommes en train de travailler en silence pour que, dès ce mois de février, les travaux de construction à l'IPEN et à l'IRIM de Tépecq commencent. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour informer aux autorités qu'à l'Unikin, nous avons déjà commencé les travaux de construction des nouveaux auditoires. Que ces travaux vont s'élargir à l'ISC, à l'ISTA, et aujourd'hui à l'UNIGOM. ceux qui sont des gouvernations là et les travaux de construction de nouveaux campus ont commencé avec les 20 dollars qui sont payés par les étudiants. Mais nous voulons que ça ne s'arrête pas là, que le gouvernement contribue aussi. Je vous remercie, Excellence, et je voudrais vous dire que la communauté universitaire à travers moi vous félicite et vous remercie pour l'attention particulière que vous accordez au secteur de l'enseignement, puisque dans votre prise de fonction, vous avez décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, c'est fait. Nous sommes en train d'aller vers le LMD pour professionnaliser l'enseignement supérieur et universitaire. Je voudrais que les futures sachent que la formation qui est la base du développement est au centre de votre action gouvernementale et que nous, les ministres que vous avez mis à cette place-là, nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner pour que toutes les promesses que vous donnez à ces sens là soient réalisées. Merci beaucoup ministre de l'enseignement supérieur et universitaire eh, qui venait de prendre la parole. Il faut aussi dire hein, que l'élargissement des transports euh, euh, des trans académia aux universités privées, hein, tel que proposé par le représentant des, des, des Transports, communication et désenclavement à prendre la parole. Tel que proposé par le représentant des étudiants a été salué par Madame Rifune Louye, euh, la responsable numéro un de l'ISIPA qui a salué cette proposition des étudiants, de voir également les étudiants des universités privées bénéficier de ce transport. Maintenant, nous allons suivre le ministre Sheridan Okende, ministre des Transports, voie de communication et C'est Celui-là qui gère ce ministère, qui va gérer, euh, euh, euh, si vous permettez la technologie, cette nouvelle société de transport en commun, avec une particularité, société destinée au transport des étudiants congolais sur l'ensemble du territoire national. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Chef de gouvernement, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs, tout protocole respecté, je voudrais avant toute chose dire merci merci à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances qui en dépit de toutes les impéricies qui ont jalonné le processus de mise en œuvre de ce projet transacadémien a permis que cette journée soit et nous nous retrouvons aujourd'hui avec la clémence de l'atmosphère du climat en face du chef de l'état sans trouver cette manifestation grandiose Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, on dit un motetela. Et Tena Ambokoka. Un Chilouba, nous disons qu'il pense a pas ou pas en soi. L'occasion chez larron. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous adresser, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État à vous-même, à votre chère épouse, à votre mère, à, votre, à vos frères et sœurs, à toutes les personnes qui vous sont chères, ainsi qu'à l'ensemble en des membres de votre cabinet, le vœux le meilleurs. De bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année que nous entamons. Vous avez dit, lors de votre discours sur l'état de la nation, que l'année 2022 sera consacrée aux actions concrètes. Et ce mot d'ordre nous interpelle en tant que ministre de votre gouvernement. Car l'action gouvernementale, l'action d'un ministre, doit être axée sur la vision du chef de l'État et chercher par le, tous les voies et moyens la matérialisation de cette vision. La pertinence de l'action d'un ministre repose donc sur la capacité de rendre effectif la démarche, la promesse que le chef de l'État fait à l'ensemble de la nation. Cela, dans mon chef, vous me permettrez à susciter une interpellation. Parce qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement de la République, nous avions ce principe de la continuité de l affaire, des, choses de, des affaires de l'État. Et ce principe m'a recommandé de faire un recul dans le temps, en essayant de voir d'autres gouvernements qui se sont succédés, et cela sur la vision qu'avait émis les chefs d'État. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je peux faire allusion ici au temps du maréchal Mobutu. Nous avons suivi l'objectif 80. Et lorsque je rescrute ce programme d'objectif 80, je me dis que c'était une vision cohérente pour le développement du commun. Mais la question lancinante que je me pose, c'est de savoir, revenait-il au maréchal Mobutu seul de matérialiser son programme pendant qu'il avait un gouvernement Ma modeste réponse est que non. Ce sont le gouvernement, ce sont ses ministres qui devraient s'employer à matérialiser ce, gouvernement, ce programme, cette vision de l'objectif 80. Que la... Nous avions suivi certains credos qui voudraient que nous chantions, nous dansions, et, que nous chantions et que nous dansions pour honorer notre guide et nous confesser notre amour, notre fidélité. En fin de compte, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de faire le bilan de l'objectif 80, le peuple congolais ne l'a pas atteint. Je vois encore sous peu. Une autre vision que je trouve cohérente, la vision avec le président Joseph Kabila de cinq chantiers et la révolution de la modernité. Mais le président Kabila avait aussi un gouvernement. Je parie bien que si on n'avait pas versé à chercher même à rendre le chef de l'État Kabila Bézine, on aurait pu faire quelque chose de substantiel pour la nation congolaise. Aujourd'hui avec vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, nous avions le credo du développement de la République démocratique du Congo à partir de la base pour construire un Congo fort, prospère et solidaire. Et je pense que l'exemple des trans académiens matérialise l'effort que nous devons continuellement déployer pour arriver à rendre concret cette vision d'un Congo fort, prospère et solidaire. La solidarité vis-à-vis -vis de la communauté étudiantine voudrait aujourd'hui me donner à décliner deux messages. Le premier, c'est que nous devons tirer les leçons du passé. Nous qui avons été étudiants dans ce pays, dans les années 80, nous nous disions être une génération sacrifiée. La question que je vous pose aujourd'hui, en tant que vos ministres, avons-nous le droit de sacrifier d'autres générations Ma modeste réponse à votre suite est que non. Nous n'avons pas ce droit-là. Voilà pourquoi nous devons nous appeler à déployer tous les efforts pour participer dignement à la construction de cet état digne, prospère et solidaire. Notre message, uh -huh. c'est envers les étudiants, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous devons bannir avec Pardon? le congolais pessimisme, qui aujourd'hui commence à basculer dans un manichéisme destructeur, voire tout négativement. En vous suivant, Excellence Monsieur le Président de la République, vous nous dites que le Congo de demain, sera assurée ou gérée par la jeunesse d'aujourd'hui, la plus forte raison par la communauté étudiantine. C'est à nous donc qu'il revient de responsabiliser davantage ces dirigeants du pays demain. Car, camarades étudiants, parmi vous, il y aura des chefs d'État, parmi vous, il y aura des députés, des sénateurs et j'en passe. Ce message, donc, voudrait, à la suite du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, vous exhorter à beaucoup plus de responsabilités. Nous, en tant que ministre sectoriel, nous connaissons les orientations de son excellence, Monsieur le Président de la République, et sa vision en ce qui concerne la prise en charge des étudiants, pour vous préparer à gérer ce pays. Alors, méritez de cette attention, méritez de cette confiance. En vous comportant dignement, pour nous rassurer que vous serez de véritables dirigeants de ce pays. Transatadémia, comme on l'a dit, est un programme voulu par le chef de l'État et qui ne va pas s'arrêter simplement à Kinshasa. Je dois vous indiquer ici que suivant les orientations du président de la République, chef de l'État, il y a un charroi qui est en préparation de 600 bus. Aujourd'hui, ce n'est qu'un petit échantillon. Parce que le président de la République, pour manifester son attachement vis-à-vis -vis de ce programme, pour changer de paradigme aujourd'hui, qu'avec son gouvernement, nous tranchons avec des promesses qui ne se réalisent pas, nous irons jusqu'au bout, il a tenu, en dépit de sa charge horaire, de ses responsabilités très euh, grandes, il a tenu à donner lui-même le goût du programme transacadémien qu'il appartiendra à mon, à mon collègue de l'enseignement supérieur et universitaire et à moi-même de pouvoir m'être euh, opérationnalisé à partir de ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le Congo central, nous disons « Tango lufain". Cela veut dire en Lingala « Tango ikoti". Et « Tango lifoni, l'art est venue et elle est mais à est déjà venue, c'est pour vous dire que dans le secteur des transports et voies de communication, nous tenons à faire notre credo, votre vision sur l'année 2022, année des actions concrètes. Je saisis donc cette opportunité pour saluer les interactions que nous avons menées à travers la STP, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le partenaires pour que vous annonçiez solennellement, comme je l'ai fait à l'occasion du Conseil des ministres passé, que la ville de Kishasa va lancer le projet de la construction de Métro-Team pour moderniser le transport en commun dans cette ville-province qui regorge aujourd'hui environ 15 millions d'habitants. Vous nous avez déjà instruits pour arriver au désengorgement de nos routes sans affaire sans le train urbain, il me sera difficile de pouvoir relever ce défi. Je profite aussi de cette même opportunité pour saluer la collaboration que me réserve votre cabinet. Aujourd'hui, les perspectives de désenclavement de notre territoire ne resteront plus illusoires ou erratiques. Avec cette collaboration, il y a un plan cohérent pour que nous puissions moderniser les aéroports de notre pays et le plan stratégique prévoit au moins deux aéroports dans chaque province. Donc Obama, 52 aéroports si nous matérialisons les 26 provinces de notre pays. Les mêmes efforts sont déployés sur le plan portuaire. Il me revient ici, Excellence Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation de saluer davantage la dextérité avec laquelle vous avez entouré les démarches pour la construction du port en eau profonde de banana Je suis convaincu de vous annoncer déjà qu'avant la fin de ce mois, j'aurai encore l'insigne honneur d'inviter votre autorité à poser la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana. En souvent, vos instructions. en suivant vos instructions. Votre gouvernement a eu à relever le défi en ce qui concerne les tarifs des billets d'avion. Aujourd'hui, le peuple congolais vous est très reconnaissant par rapport à cette initiative. Mais hélas, nous avons amélioré la, f... la demande qui a évolué de manière exponentielle la l'offre de dérisoire. Je voudrais inviter humblement votre haute autorité de voir le projet de mise en œuvre d'un nouveau véhicule pour nous permettre de rélever ce défi. Je ne veux pas abuser de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, il ne reste plus qu'à implorer le Seigneur pour qu'il puisse nous doter sa sagesse infinie afin que nous puissions mener à bon port l'œuvre grandiose qu'il nous a confiée au sein du gouvernement de la République. Nous vous remercions. Voilà, très chers téléspectateurs, les déroulés du protocole, du programme de la cérémonie prévoyait trois, quatre allocutions, je crois que ce n'est fini, avec le ministre des Transports et Voies de Communication, c'était le quatrième euh, discours prononcé, et d'un moment à l'autre on va procéder euh, à la revue officielle hein, de ce bus. Richard, vous n'aviez pas encore parlé, hein? euh, excusez-nous. Euh, c'est très important euh, cette cérémonie vous allez nous remettre la, la, le micro juste avant que le chef de l'état ne lance officiellement ce bus Excellences, Monsieur le Président de la République avec nos hommages renouvelés très respectueusement nous allons vous prier de procéder à la remise symbolique des clés des bus France Académie, au ministre des Transports au point de communication et des Enclassements un débat, je vous je je en de de visiter le transacadémia et nous demandons l'assistance de ce debout pour saluer le départ de son excellence monsieur le président de la république. Voilà, très chers téléspectateurs, le président de la République et les membres du corps constitué vont visiter Trans Académia. ces nouveaux bus destinés à la communauté étudiante, pour le transport de la communauté étudiante. Voilà le garant de la nation en gros plan. C'est belles images d'Ado Moujangi, trans-académia, MC, juste devant et qui va permettre au président de la République de le recouvrir davantage voir les positions dans lesquelles euh, voyager ses étudiants dans les différentes villes Transacadémia, c'est de marque Marco Polo, une fabrication brésilienne, euh, c'est un peu hein, la même, le même standard que, le que les bus voilà l'échantillon qui est là. Le ministre des Transports et des Communications de a parlé de 600 bus pour cette communauté étudiante. Et aujourd'hui, il y en a 100. Présentement, au Palais la... du Peuple, pardon. il y en a une quinzaine, juste euh, un échantillon. Mais c'est la même marque que Transco. Mais ben ici c'est plutôt Trans Academia, le président qui découvre l'architecture métallique de, cette, de ces bus, il échange ici, voilà la procédure, hein. ça veut dire quoi, un étudiant qui a sa carte, il vient, il, euh, il fait entre ça sa carte dans, ce, dans euh, le, le, le puce et puis on vérifie la véracité de ces cartes au niveau de des tous ceux qui sont là et cet exercice là est montré au chef l'état tout simplement parce qu'il faut éviter qu'il y ait la fraude et qu'il n'y ait pas des personnes étrangères pour prendre part à bord de ces bus. Des cartes biométriques, comme l'avait exigé le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïne de dans l'ensemble des institutions supérieures et universitaires. Vous venez avec votre carte biométrique, vous faites introduire dans ce petit appareil pour justement vérifier si cette carte est authentique et si vous osez faire le vilain plaisir. Vous faire vous octroyer une carte qui n'est pas biométrique et avoir de données de l'enseignement supérieur et universitaire, vous serez en emberlificoté. Vous allez tomber dans le piège des services de sécurité parce qu'il y aura également des surveillants à bord de ces bus qui vont prendre part à bord de ces bus comme le fait maintenant le président de la République qui aura certainement quelques petites explications de la part des techniciens, ce sont des bus euh, tout neufs de marque Marco Polo, Polo, Marco Polo, de fabrication de, de brésilienne, nous avions dit, à l'instar de tous les autres bus euh, de la société Transco, nous rappelons aux uns et aux autres, pour ceux qui viennent de nous joindre, Transacademia, c'est une nouvelle société de transport en commun, mais destinée à la communauté étudiante vous avez suivi le représentant des étudiants qui a formulé le vœu de voir l'élargissement de ces bus c'est-à-dire permettre même aux universités et institutions supérieures privées de prendre à bord de ce bus sans discrimination. Je crois que le message est passé et je crois que les autorités vont prendre bonne note. Pour la petite histoire, très chers téléspectateurs en 1984 les étudiants avaient droit au transport en commun, à la restauration, au logement, aux soins de santé. Je crois à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était le ministre Takizala Luyanbeguine qui était le ministre de l'Éducation, avec comme premier ministre, à l'époque on appelait le premier co com commissaire, c'est quoi ça, le commissaire de ton premier commissaire d'État. C'était Léon que la place a disparu. Alors, au cours d'un conseil de ministres, c'était un vendredi, au grand étonnement de tout le monde, les porte-parole à NOSA, que c'en est fini pour la restauration des étudiants, ça c'en est fini pour les transports en commun, que c'en est fini pour les soins médicaux. Et c'était le début de devoir de la communauté étudiante en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec Transacademia, qui vient un peu remplacer, hein, euh, c'est ce qu'on appelait à l'époque « Thompson », et qui était sous la gestion des, des institutions supérieures et universitaires. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le ministère de Transcom. Mais à la différence, ici, au niveau de ces bus, comme vous le remarquez, les étudiants ne vont pas Kapaïdé. Kapaïdé, c'est quoi Kapaïdé est venu de, du mot Kabaïdi. Kapaïdé qui était le gouverneur de la ville, la ville de Kinshasa. alors qu'il y avait un, un signe arrêté interdisant aux, aux, aux étudiants d'escalader le mur et être au-dessus. Elle Pas le nid, escalader le bus et être au sud du bus. Ça se faisait, c'est créé l'insécu. C'est la raison pour laquelle le du gouverneur de la ville, euh, avait pris cet arrêté pour interdire aux étudiants. Alors, euh, quelques petites quand même. Hein, les étudiants voulaient toujours escalader et c'est pourquoi ils ont pris le nom de Kabaïdi les gouverneurs de la ville et qui ont transformé ça en un verbe, le verbe cabaïde, kavaï, c'est-à-dire qu'il faut escalader le bus et se mettre au-dessus, peu importe les sécurités. C'est ça la petite histoire euh, des décollats ya solo bande ko ya help and save zeko na bilili lolenge kanne tsama Felix Antoine Sekedi Chilombo yemei a Pesati rongola na minisamukambi mabiyo bibatope loko elembo ya kolobate na bcio mitukaniye poite misunga baekoli baite baivoloya fdc mubimba boyako ya ko latisa penza elamba yemei a matekokati ya bisu yoko peut écouter la musique des hommes inapati des parties. Des qui ont des na on kalati. Kalati, ou tu ta biométrique au lieu de Et tu m'as envoyé pour lui pas cocotte, au quartier il y a Et avoir maimansu bako bongisa pambate badongolomiso, bazali baike bako kanisa ete, bakenoko salisa baka on tena pembeni pou ete bako taka nakati abis e na kasekozala bongo te bako talayango palena malaw malamu, pou yako sunga ete, ba yekoli, batambula bo elongo bane, kambe azali kozwa mdimbola na baka mbebeba sengeli babongisi uyumiye na maimatali mwenye kani, il y a trans académie et ça Nayango, pour pour et il y a Nayango, il y a Merci beaucoup, Tété et Kola, euh, très cher téléspectateurs. Regardez, hein, regardez bien ces images, comment le chef de l'État suit attentivement toutes les explications possibles, parce qu'il tient mordicus le bon usage de ces bus. Il ne voudrait pas qu'un jour il puisse entendre parler des, des fraudeurs, des gens qui sont venus d'ailleurs et qui seraient en possession de cette carte biométrique destinée pourtant aux étudiants et qu'ils puissent en bénéficier, prendre part à bord de ces bus, euh, fruits hein, euh, de sa vision, euh, parce qu'il avait promis aux étudiants de l'IPN, nous nous souvenons encore, aujourd'hui il concrétise cette promesse et il, euh, il, il, il, il, il, il, il s'est assis hein, euh, euh, sur euh, un siège de, de ces bus, à l'extérieur de tout le monde, comme le commet de mortel pouvait le faire, et en train de suivre attentivement toutes les explications, c'est tout dire, tout dire euh, Rachel Quetta de l'importance qu'accorde le président de la République à cette vision. Monsieur je Félix Antoine Sketimongbo, nous tenons le les de Malaya Boissin, nous avons on nous, le a Say, ils abandonnent, ils abandonnent comme ils ont choisi comme ils ont accablés. Quand ils ne bougent pas, quand ils ne bougent pas, quand ils ne bougent pas, quand La rue de la Makosso, la première de à de de Kintasa, font le tour la Ballonie, de la Ballonie, de la Ballonie, de la Ballonie, de la Ballonie, de la de la Ballonie, de de la Ballonie, de la de de il a comme quoi oui pour ce cas a gogo même le cas doit matunga a putu nana na mujika de brasil moi aussi je vais à la bise ça je viens de l'Inde mais tu es à mushi ngona la de la pluie c'est tout à quand la tu tu tu de je Bibi. Bon, c'est dit, j'ai dit, un investi, monstre de Pala, mon bon qui me calme de la tour à la fois de mon carbois, de l'alcaï, babé, l'alpinion, compagnie, c'est tout le monde, c'est un bain de bain de bain de bain de Merci beaucoup, Rachel chers téléspectateurs. Le président de la République se trouve toujours à bord de ce bus trans -académien. Il reçoit toutes les explications voulues et requises pour avoir une idée nette sur. Euh, la conformité, la qualité de ces bus qui sont destinés aux étudiants, même si la société sera gérée par le ministère des Transports, Voies de Communication et des Enclavements. Donc, euh, nous poursuivons à hein, cette retransmission, très chers téléspectateurs. Le temps de permettre justement au président de la république de quitter euh, le site du palais du peuple et nous allons rendre l'antenne à la station mais regardez comment les opérations vont se passer en bord de ce bus vous avez votre carte biométrique vous faites introduire sa carte à pouce et on vous fait sortir un billet pour vérifier si réellement vous êtes étudiant ou pas mais ceux qui auront, se feront le vilain plaisir de prendre part à bord de ce bus, ils en auront pour leur compte, parce qu'il n'y aura pas seulement que les chauffeurs à bord du bus et le monsieur qui vend, qui contrôle l'identité ou la véracité de la carte biométrique, mais il y aura également des surveillants. Et comme nous l'avions connu à l'époque de Sotraz les gens qu'on appelait communément les Ngando, et si vous tombez euh, euh, dans, dans les bras d'Ngando, entre le d'un d'Ngando, et les gens qui faisaient la fraude en savent quelque chose, on vous amenait euh, au niveau de la gendarmerie qui était prête, au niveau de la police euh, qui était euh, euh, prête, voilà, et ça se passait comme ça. Donc. Aux étudiants dans ce bon usage, comme euh, l'avait souligné le gouverneur de la ville-province de, de Kinshasa, ce sont des bourses qui sont destinées à la communauté étudiante et non à d'autres personnes. Une nouvelle société qui vient d'être créée dans notre pays. À l'instar de Transco, de Trans des de Citiprin, de Sotras, de Stuc et consorts mais cette nouvelle société de transport en commun a une particularité, elle est destinée uniquement aux étudiants des différentes universités et institutions supérieures de la République démocratique du Congo. Euh, un moment où nous, nous parlons, où nous vous parlons, très chers téléspectateurs, le président de la République est toujours à bord de ce bus. Il est à bord de ce bus. Il voulait en avoir le cœur net avant de descendre. Qui aura pas de petits bobos? Qui aura pas de petits baba de n'y Qui aura pas de problèmes? quand ces bus seront opérationnels et que quand ces bus seront uniquement destinés à la communauté étudiante, si vous voulez, estudiantine, la communauté étudiante et estudiantine, c'est la même chose, ne polémiquez pas, nous parlons bien sûr français. On peut dire communauté étudiante ou communauté étudiante et estudiantine, c'est toujours la même communauté qui est visée par cette vaste opération de remise officielle de bus trans académique, Académia pour le transport en commun des étudiants. Le premier lot concerne d'abord la ville province de Kinshasa avec euh, euh, ces bus euh, qui sont présentés ici au niveau du palais euh, du peuple. Il y en a une quinzaine au total, mais il y a au moins 100 bus qui sont déjà ici à Kinshasa. Mais la commande est de 600 bus. Il y a l'un des ministres soit reçoit communication, transport et voies de communication, où le ministre de reçu a dit ces bus sont disséminés sur l'ensemble du territoire national, dans les différentes provinces où il y a les institutions supérieures et universitaires. Mais nous saluons ici hein, la proposition faite par ce monsieur qui descend. Nous représentant des étudiants qui a dit, à la place que ce bus se limite seulement au niveau des étudiants des institutions supérieures et universitaires publiques, qu'il faut élargir le champ d'action et que d'autres étudiants des instituts privés ou universités privées puissent prendre part à bord de ce bus et je crois que le message est passé. Le garant de la nation, avant de prendre part à bord de sa voiture, quittait la, la, la, la, la, la, la, la Le palais, pardon, le palais du peuple. Il est en train de communier avec quelques personnes. Nous osons croire. Voilà. à ah, celui-là. Est-ce un étudiant? Est-ce un enfant? On a difficile, hein? On a difficile. Mais qu'est-ce qu'il dit au président de la République? Nous ne saurons pas, mais c'est un dialogue franc. Je crois que les gesteurs d'images vont immortaliser ce dialogue entre le président de la République, Félix Antoine de Chilombo, et Sougar, c'est un petit. Qu'est-ce qu'il dit au président de la République en secouant sa tête Monsieur le Président, euh, euh, soyez attentifs à ce qui nous concerne, nous les enfants. Nous avons besoin de vous, euh, nous avons besoin d'étudier, continuer avec cette politique de la gratuité au niveau de l'enseignement élémentaire, c'est très important, mais le président s'adresse également en même, même temps à son, à son chef, à, à son protocole. Hein. Ah ben voilà, on me dit que c'est un étudiant, euh, méfiez-vous de sa taille, il fait, partie, il fait partie de la génération des hachés. Voilà, c'est un étudiant qui parle au président de la République. Il est en train de plaider certainement, certainement la cause des étudiants avec euh, tous les problèmes qui assaillent cette euh, communauté étudiante. Le président était très attentif et il a même donné quelques instructions à son chef du protocole pour qu'il puisse euh, s'occuper notamment de cet étudiant. Il n'est pas un enfant. Hein. Il n'est pas un enfant. Euh, sa taille, euh, c'est Dieu qui l'a voulu, mais c'est plutôt un étudiant. Euh, mais nous avons du mal, peut-être, à savoir est-ce qu'il est de Kinshasa ou vient de province. Mais ce qui est vrai est que c'est un étudiant. C'est un étudiant, et à l'instar de cet autre qui s'adresse à l'oreille, le président de la République pour oh il faut, être, il faut vraiment être euh, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo pour accepter ce genre de comportement. Il y a des étudiants. pas la y to on sait il y a de bango il y a bango pour que ndé o les alliés et mingi pour il y a bango bandi ko balandi na katikati bozekolanda bongo milumi tumukamba apesi bisi BCN ya sika ya companie ya sika po na kosunga ba ikoli demokratike mu na wana bozeko mona bongo tumukamba ikolo zeko tende milumi mi penza ya mbo ya ko sima ko yoka bimbola boleli bo, wa ba itia ko demokratike ye wana asibongo ko tikabiso e, ya sika ya milumi voilà, très chers téléspectateurs, c'est le départ du cortège présidentiel qui quitte le palais du peuple. Ce cortège va prendre quelle direction La direction, c'est de déboucher et sur la grande avenue de l'ex, 24 novembre. Mais comme je l'ai toujours dit, la direction, nous voyons, mais la destination, ça, nous n'allons pas voir. Voilà le cortège présidentiel qui prend le boulevard triomphal pour déboucher sur l'avenue le, le, euh, de la libération ex 24 novembre, la fanfare présidentielle, décor qui montre à suffisance que nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie. Rachel Keta, juste un petit mot avant de rendre l'antenne. Quand tu que tu es que tu tu dis que tu tu tu tu tu tu nous tu tu tu Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Ben, je veux juste euh, vous remercier ceux qui nous ont regardés. C'est le Saint-Marc-Tabou qui est derrière les machines. Je vous demande juste une chose. Pour nous, on vous demande juste de vous abonner sur cette page. Et nous serons toujours là pour élever quelques informations qui nous viennent du pays. Et j'espère que vous êtes nombreux selon les statistiques à nous suivre au Congo. En tout cas, 43% de ceux qui nous regardent nous regardent au Congo. Beaucoup à Kinshasa, à Lubumbashi et autres. En Côte d'Ivoire aussi, on le suit et dans d'autres pays africains, en France, à Paris, aux États-Unis et en Angleterre. Encore une fois, merci et abonnez-vous sur la page si vous ne l'avez pas encore fait. C'est Marc Tabou, le thermomètre. Ciao, ciao et à la prochaine. Merci. Au revoir.